Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une carte printanière à l'aquarelle comme euh, justement dit dans le titre. Euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà tamponné pour gagner du temps, euh, c'est des tampons différents et euh, on va voir euh, pour la suite comment je procède. Là je vais utiliser euh, les aquarelles que j'aime bien, mes aquarelles habituelles mais... Euh, vous pouvez utiliser euh, ce que vous voulez, bon, c'est différentes marques, mais avec surtout euh, euh, Windsor, je crois. Euh... Et puis il y a quelques aquarelles maison parce que j'avais des petits problèmes pour euh, les couleurs chères. Mais voilà. Alors, euh, les raisons, ce que j'aime bien faire, c'est ici une partie euh, beige, pâle, clair et puis montée et bien bien euh, fondre la couleur pour arriver sur un brun prononcé ici. Euh, je regarde déjà, alors le, le brun prononcé ce sera sûrement Terre de Sienne Brûlée, qui est une couleur que j'adore qui est ici, et qu'on voit en échantillon juste là. Et je viens de mettre le doigt dans mon peinture. Euh, heureusement elle est sèche. Ce que je fais c'est utiliser aussi un petit euh, flacon avec de l'eau qui me permet d'avoir une réserve sans risquer d'en mettre partout. Euh, vu que c'est vraiment toujours des petites tailles, une goutte ça suffit pour venir humidifier et puis aussi un pinceau réservoir d'eau. Alors, comme couleur pour le ventre, je pense que je vais prendre le jaune de naples qui est ici, avec peut-être, on verra, quelques touches, euh, soit d'oréoline si je veux monter dans le jaune, soit d'ocre jaune qui est euh, plus euh, brun. Donc par rapport au nuancier, c'est celui-là. Alors, donc c'est parti pour une base jaune de Naples. Voilà. Qui est aussi pas mal hein, pour faire des bases euh, couleur chair euh, de euh, personnes euh, blanches. Ouais, comme moi, quoi. Regardez bon, la couleur. Euh, on est très proche de ma couleur de peau, en fait. Plus ou moins. Alors, on va faire les petits bidons. La tête aussi, hein, dans cette couleur-là. Euh, moi, je tourne beaucoup le papier. J'ai beaucoup plus de facilité à manœuvrer euh, en tournant le papier et en appuyant. Ici, ça permet d'avoir euh, plus de précision quand on a du mal à contrôler ses mains. Voilà. Ici, je vais faire des petits ronds, tout doucement, délicatement, venir poser la couleur. Et les tirer. Là je fais des petites tapes parce que des fois je trouve que des fois ça se voit pas et bon bah c'est tout. Mais des fois on a euh, on, on voit euh, on devine, hein. on le voit pas forcément, mais on devine les coups de pinceau. Et on voit si c'est plus ou moins doux en fait. Là le visage je voudrais vraiment qu'il y ait une unité, donc je viens retravailler la matière, bien l'étaler sur le papier et tout ça. Alors qu'ici, je veux moins quelque chose de. de doux. Voilà. Alors. Euh, souvent, je fais un peu euh, toute la couleur, mais il faut faire attention à ce que ça ne sèche pas si on veut justement faire vraiment quelque chose qui, qui fond. Euh, après, il y a la théorie, c'est-à-dire que théoriquement, on peut venir remouiller et retravailler, mais ça implique un vrai papier aquarelle de bonne qualité. Et la plupart du temps, euh, c'est pas forcément ce avec quoi on va, on va travailler. On va travailler avec du papier euh, avec un grammage un peu moins important, qui est plus adapté à la carterie, puisqu'il y a aussi le problème du poids par rapport à la carte, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est mis un peu de jaune ocre pour avoir quelque chose de plus foncé. Pour justement, je vous disais dans mon dégradé. Là, je, je vais arriver euh, sur euh, quelque chose de progressivement de plus en plus brun. Ici, je vais faire tout de suite les petites patounes. Avant d'oublier de me retrouver avec euh, quelque chose qui n'est plus faisable. Et puis les pieds. J'en je reviens euh, autant que possible retravailler un peu ma couleur sur le coin. Je le fais pas tout le temps. Des fois j'ai la flamme et puis je le retravaille sur le papier. Euh, mais le problème c'est que euh, parfois ça fait des, euh, des petits amas de pigments. Et c'est pas forcément très joli. Ou alors ça dépend de ce que vous voulez faire. Parce que euh, sur des peaux, je trouve pas ça forcément très joli en tout cas ou les peau parce que là je sais pas comment on appelle si c'est de la peau aussi chez le hérisson voilà on va partir attraper du terre de sienne hop, que je vais mélanger à mon petit reste euh, d'ocre jaune ça aussi ça permet d'avoir un, un fondu un peu plus sympa de venir récupérer la couleur précédente euh, terre de sienne hop voilà et là ça y est, je vais arriver dans les poils, donc là je vais mettre beaucoup plus de, de pigments de couleur. je suis restée plus longtemps en contact, je viens vraiment euh, chercher quelque chose de plus foncé, et de moins, moins jaune aussi, on est sur un brun qui est un peu plus rouge. Hop, voilà. On voit que ça passe bien à côté de l'autre. Et là, là pareil, j'essaye de faire des petits à-coups pour uh, retrouver cette sensation, des, des piquants, j'ai fait dire des poils, mais... Des piquants plutôt. Donc voilà, non, on voit j'ai remis hein, du pigment, ça se voit euh, beaucoup. Donc on a quelque chose de plus prononcé. Euh, le terre de sienne brûlé, il est super, parce qu'il garde une magnifique transparence. mais Il y a des couleurs avec lesquelles ça ne va pas marcher, et notamment toutes celles qui contiennent du blanc. Euh, parce qu'on a quelque chose de couvrant, et sur les tampons, c'est pas forcément génial. Ça dépend aussi de l'effet recherché, mais sur les tampons, ça peut poser problème, parce que ça vient euh, couvrir le, le sa fine, l'encre, et... Alors, là, j'en mets pas partout. Je suggère ce poil un peu roux. Oui, d'ailleurs, le... Enfin, ce poil, euh, c'est piquant. Roux. Et on voit que la terre de sienne brûlée, c'est un, un brun vraiment très chaud. Presque roux. C'est pour ça qu'après, justement, je mets une base en terre de sienne brûlée, mais je vais venir repasser euh, celui-ci. Donc là, c'est euh, terre d'ombre naturelle, qu'on voit là sur le nuancier, qui est un, un brun beaucoup plus froid. Moins chaud, moins roux, moins rouge. Voilà. Et bien des deux côtés de la tige pour pas que la, la tige de la fleur fasse un... Hop. Euh, une délimitation qui serait pas naturelle parce que les piquants c'est ça va pas pouf oh, il y a une tige on change de couleur quoi. Voilà. Donc voilà pour les explications par rapport au, au brun, au petit, bé, au petit, petit euh, hérisson en lui-même. Là, je vais reprendre un peu d'eau sans couleur, hop, et refondre ici, j'ai envie que ce soit un petit peu plus fondu, et venir recorriger ici un petit poil qui n'a pas lieu d'être sur sa patouine. Voilà. Tant qu'on est dans le, dans le frais ou... C'est encore récent, pour peut retravailler facilement. Je mettrai la touche de couleur sur la joue après, parce que justement j'ai pas envie qu'elle bouge énormément, et euh, je préfère qu'elle soit stable. Je ne vais pas commencer par la tige, puisque les zones à côté sont euh, humides, et donc le vert risque de filer, ce que je ne veux absolument pas. Alors ici, euh, souvent ça c'est une, une fleur qu'on va voir en blanc et jaune. Euh, je pense aussi qu'il y a celle d'à côté. Mais c'est pas obligé de respecter euh, la nature, on peut prendre du bleu, puis souvent on s'imagine qu'il n'y a qu'une seule euh, euh, couleur qui, euh, qui est là par exemple les bleus, bah oui généralement ils sont bleus, mais il y, y a des bleus et roses, il euh, y a des bleus et blancs. Euh, donc euh, au final c'est pas forcément euh, uniquement ça. Pareil pour les chardons d'ailleurs. Donc là je vais prendre l'oréoline. S'il y a vraiment une couleur de base à prendre, ça fait partie euh, des trois couleurs euh, primaires de base, vraiment à, à prendre et à privilégier. C'est euh, l'oréoline, Donc c'est un, un jaune très pur, très lumineux, et, euh, et qui se mélange extrêmement bien avec d'autres. Euh, je vais faire le centre en jaune. Hop. Donc là je vois que j'ai mis quand même pas mal de pigments. J'avais dit que je les faisais un par un, mais finalement, je vais, euh, je vais venir ici faire les autres coeurs en jaune. Voilà. Euh, et puis, m'arrêter là... Il ah, y en a encore une là <rire> Voilà. M'arrêter là pour ça. Comme là, je ne suis pas encore prête à faire la tige, parce que je pense que c'est encore trop frais trop humide et que j'ai pas envie de sortir le week-end. Euh, je vais faire les poteries. Alors, dans les couleurs, euh, je pense que je vais en mettre les deux pour les poteries parce que j'ai un rose poterie qui est superbe ici, euh, qui va très très bien pour la poterie, mais euh, je le trouve trop rouge en fait. Euh, donc, des fois, je mets un, un orange avec. Ouais, Quoique, allez, on va se mettre juste le rose poterie pour une fois. Alors là, je vais faire un petit peu différemment, c'est que je vais mettre directement une goutte dessus puisque je, vais, je sais que je vais l'utiliser pur et je vais euh, venir euh, mélanger euh, directement dans mon demi-godet. Voilà. Et là justement ça me dérange pas qu'il y ait des petites tâches on est sur une poterie quelque chose qui n'est euh, pas euh, parfaitement lisse. Je réfléchis à mes ombrages, je vais faire la lumière qui arrive d'ici. Donc ici ce sera la zone la plus foncée. Ah oui, ça fait vraiment poterie, c'est super. Hop. Donc, je commence par les zones que j'estime qui vont être les plus foncées. Je tire la couleur. Et on repart, on recommence, on fait une zone suivante. Si jamais je trouve que ça dégrade pas assez vite, j'essuie un peu mon pinceau et ça va ôter de la couleur. Là je repousse un peu la couleur là où j'étais et j'essuie un petit peu mon pinceau sur le bord. Je tire la couleur, parce que sous le rebord, on a une zone d'ombre. Voilà. Puis ici, près des herbes aussi, sûrement. Je réajuste un petit peu là où je pense qu'il y a plus de pigments. Plus de... de couleurs, de côté un peu plus sombre. Et donc je mets plus de pigments. Voilà. Si jamais on veut faire des reflets, on peut ôter. Donc j'essuie mon pinceau, je mouille un peu, et par exemple ici, hop, je viens ôter la couleur. Et on aura une zone plus blanche. Voilà. Comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que maintenant il me reste la tige à faire, c'est pas encore sec, enfin c'est presque sec, euh, mais du coup je vais mettre en pause, continuer la colorisation. La tige c'est pas compliqué, euh, enfin ce qui, ce, qui est, ce qui est un peu difficile c'est de bien suivre le truc sans baver. Mais euh, techniquement il n'y a pas de dégradé à faire, c'est quelque chose de relativement simple, donc là je vais mettre en pause le, le temps de faire ça tout de suite. Voilà, donc là je suis en train de faire euh, l'herbe sous les personnages pour euh, donner un peu de lien entre ces différents personnages, je vais en mettre là où il n'y en avait pas. Donc ici j'en ai déjà mis un petit peu, hein, et je lis justement ces, ces supports. Voilà. Quand je dis je lis, là par exemple, même s'il y a des trous, c'est lié, parce que visuellement, on a quelque chose qui va euh, ensemble. J'ai utilisé deux verres différents, mais euh, la, la nuance est, est faible et euh, un seul pouvait suffire. Euh, ça ça va servir donc à deux choses euh, lier les personnages entre eux et puis aussi euh, venir leur euh, apporter une assise parce qu'on flotte pas dans le dans le vide et euh, même quand on veut faire quelque chose euh, euh, sans faire de, de sol d'herbe ou de choses comme ça mettre un peu d'ombre un très léger gris ou des choses comme ça euh, ça vient rendre les personnages plus réels, plus concrets, ça vient euh, les ancrer, en fait, dans le, dans le support. Là, là, ça se voit quasiment pas, c'est tout, tout petit peu pour donner un peu de profondeur, pour pas avoir une ligne euh, parfaitement droite, c'est ultra dilué. Euh, je, je, je sais pas si ça se voit ou si ça se devine. Voilà. Ça, c'est souvent des trucs que je fais, c'est-à-dire qu'au premier, euh, premier regard, on, on ne voit pas la ce qui a été fait mais il euh, faut vraiment se pencher dessus mais en fait euh, c'est pas parce qu'on ne décèle pas consciemment la chose euh, que ça n'aide pas euh, l'œil à, à faire percevoir quelque chose au cerveau comme euh, les ombres par exemple voilà donc ça j'aime bien euh, je suis contente de la colorisation euh, il me reste cette tige dont je vous parlais et en fait euh, ce à quoi j'ai pensé c'est que euh, les tiges c'est embêtant à faire au pinceau. En plus euh, ils commencent à être euh, assez usés on, on est sur quelque chose qui doit faire euh, un millimètre de large à peu près. J'ai des crèmes couleurs aquarellables donc je vais tout simplement utiliser ça et on n'est pas obligé de les aquareller ensuite. Euh, on peut utiliser un marqueur par exemple aussi. Euh, par contre si vous utilisez un marqueur faites quand même attention à ce que ce ne soit plus mouillé. Donc voilà, je vais prendre euh, un de mes crayons aquarellables et venir euh, juste tracer ce trait parce que oh, là, on n'a même, pas... même pas un millimètre. Après, euh, pas aquarellable, ça marche aussi bien. Hein. Un coup de crayon de couleur, euh, c'est très bien aussi. Mais je pense qu'un autre jour je vous ferai une vidéo spécialement avec euh, une colorisation au crayon de couleur. Plus ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Euh, et plus spécifiquement au crayon de couleur aquarellable, puisque euh, ceux que j'ai sont euh, aquarellables, c'est par ce biais-là que je suis euh, venue à l'aquarelle ou revenue, parce que euh, quand on est enfant, on, on a souvent euh, on nous fait tester beaucoup de choses, mais euh, on, on les oublie. Voilà. Donc là, je, je passe juste euh, montrer. Je peux repasser. C'est beaucoup beaucoup plus facile et euh, je peux avoir quelque chose de très intense, très soutenu. C'est agréable à faire aussi. c'est... Alors là j'appuie beaucoup, hein, beaucoup plus que quand je fais une colorisation normalement. Euh, je me le permets pour deux raisons, c'est une tige. Donc si on a quelque chose de ligné et de fibreux, ce n'est pas un problème. Et puis, euh, ça me permet de venir rehausser en couleur. Alors, vous remarquerez peut-être que les hérissons ne sont pas de la même couleur, c'est fait exprès, c'est un choix. On peut tout faire de la même couleur, c'est très joli, c'est assorti. Euh, simplement, euh, j'aime bien quand c'est des petits personnages. Euh, même non humains, varier les couleurs euh, de peau, de cheveux ou de poils, de fourrure, de euh, piquant en l'occurrence, euh, parce que bah, c'est de la variété, etc. Euh, souvent, j'essaye de garder une même tonalité. On voit que celui-là, il est un petit peu à part, il est plus euh, roux, plus rouge que les autres, euh, mais sinon, voilà, j'essaye de, de rester un peu quand même sur les mêmes couleurs pour créer une sensation d'harmonie mais euh, d'harmonie, avec de la variation, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les camaïeux, parce que les camaïeux, ils offrent ça, justement. Alors, on y va pour la suite. Donc ça, c'est ma base de cartes que j'ai déjà euh, préparée euh, pour la suite. Hop, on va regarder. Là, là, je suis en train de regarder le format la taille combien j'ai autour, etc. Donc ce que je revois, c'est que euh, sur le, le côté, j'aurai pas de, de marge. Je vais pas recouper parce que l'on est déjà juste. Par contre, au-dessus, je peux avoir une marge. J'ai vraiment euh, un, un espace assez vide ici. Donc je peux pas faire un matage euh, centré sur toutes les, les, les dimensions, tous les côtés. Ce que je vais faire, c'est couper en haut et faire un matage soit haut et bas. Euh, soit qui déborde que d'un seul côté j'ai également prévu euh, sûrement le sticker euh, là c'est pas un sticker c'est un shipboard. Oups désolé je suis en train de prendre mon massico et puis un, un, un ruban qui me vient d'une bougie n'hésitez pas à garder les, les matériaux que vous pourriez euh, enfin pendant un certain temps <rire> pas que ce soit le c'est pas pour que ce soit le bordel des potoirs chez vous mais quand vous savez que euh, vous pouvez utiliser certains types de produits euh, plutôt que d'en acheter ou, euh, ou de vous priver parce que vous n'en avez pas, des fois on peut les récupérer, il y a des papiers magnifiques dans les emballages, il y a du plastique d'emballage qu'on peut récupérer pour faire des, des shaker cards, euh, moi les rubans je les récupère sur euh, les boîtes de chocolat, les cadeaux, les bougies, euh, ben partout il y a des rubans en fait voilà, alors là je l'ai déchiré, mais Hop. et ça c'est euh, une chute de papier, voilà. Alors, je vais positionner à peu près, hein, parce que c'est pour voir si je préfère qu'il y en ait en haut et en bas, ou que, euh, que en haut qu'en en bas. Ton, je préférais plutôt en haut et en bas pour équilibrer. J'ai choisi cette couleur-là parce que ça va avec les rissons sur ces tons bruns et le ruban parce qu'on est euh, sur du vert. C'est pour ça que j'ai dit aussi que c'était une carte printanière, c'est parce qu'effectivement on est sur des, des, des tons très printaniers avec euh, des notions de bois euh, et de, de verdure, de, de, de feuilles, de tiges, de plantes, etc. Euh... <rire> ma colle est, est finie. Euh, donc euh, je vais prendre un autre morceau donc il y aura deux colles différentes c'est pas fait exprès je vais pas utiliser euh, la technique d'appui là avec, euh... avec cette carte là Hop. je courbe légèrement pour pouvoir me placer au bord, et je vais utiliser mon ongle comme un butoir. C'est pas toujours parfait. Donc, je prends mon temps pour bien positionner les choses. Bon, je trouve ça impressionnant les gens qui arrivent pouf, comme ça. Et sinon, euh, sinon c'est pas grave de toute façon, puisque je, je vais redécouper le, le cadre, et que j'ai de la marge. J'aurais pu la coller n'importe comment, et puis découper euh, proprement ensuite, mais bon. Alors... Alors ça je fais souvent à l'œil parce que autant je suis très maladroite, autant euh, je vois assez bien où il faut faire les choses. Euh, N'hésitez pas à mesurer si, euh, si c'est mieux pour vous, si ça vous convient mieux. Là, on voit le, la chute de, de papier. Souvent, je recoupe euh, un micro chouilla euh, Mais par contre, il faut que la lame le permette. Parce que beaucoup de lames, quand on va faire ça, ça va faire de la, la bouillie. Et ça va être dégoûtant. Donc, on non, il faut pas. Je sais que ce massicola, à moins d'avoir vraiment quelque chose de... de de très friable, euh, il est capable de, de me faire des trucs fins, droits, nickel, comme ça. Genre, euh, je ne le ferai pas avec un carton épais ou euh, un, un truc pas rigide. Donc ça, pour l'instant, j'aime bien. Je vais voir ce que ça donne par rapport à la base de carte. Toujours euh, vérifier, positionner, regarder avant de coller. Alors, hop. Mayonc, au millimètre près, on a la base de carte. Pas beau. alors le ruban donc là faudrait que je fasse attention parce qu'il y a un fil qui a sauté euh, mon idée c'était de venir le passer derrière je le passe pas euh, parfaitement pour l'instant parce que je veux juste voir si ça va faudrait que je fasse attention aussi au, au petit fil et de venir mettre euh, ce de cette décoration ce, ce chipboard. bien l'utilisation. que je les ai trouvés magnifiques, ils étaient en super réduc. Euh, J'utilise assez peu de choses épaisses parce que je fais beaucoup euh, planeur, ou effectivement des cartes aussi parfois. Du coup j'aime bien ce petit... petit truc tout doux. Alors c'est aussi des hérissons, c'est pas la même marque je crois. C'est pas la même marque, c'est pas les mêmes euh, les mêmes dessins Je n'avais pas envie de remettre un hérisson mais... Euh... Je savais que là j'ai une taille qui convient bien, donc je verrai après pour le positionnement exact que je veux, mais ça me convient bien. Ensuite, est-ce que le ruban se lisse Ouais, on peut le lisser, donc je vais faire ça, je regarde mon, mon scotch, c'est bien, il est plus petit, ça va m'aider justement à me guider pour le mettre bien droit. Je vous remets la, la petite illustration ici. Alors. Faites attention parce que les rubans il y a quand même pas mal de taille et des fois on pense que c'est la même et en fait non et euh, du coup euh, le scotch on peut pas l'utiliser comme ça euh, souvent il vaut mieux le fixer derrière voire derrière uniquement ou avec euh, une pointe de glossy accent euh, pour être sûr de ne pas avoir de scotch qui dépasse, mais euh, là, euh, je, sentais, je le sentais bien, je le sentais bien, et effectivement, ça marche un impeccable. Ce que je vais faire, c'est le fixer euh, à l'arrière. Bon là, y a pas besoin de faire euh, minutieux, hein, c'est l'arrière. Je vais couper, fixer. Hop. Ouais, bon, Peut-être plus faire moins cracra que ça. Ouais. Hop. Ça, je vais pas le garder parce que c'est filoche donc je vais quand même jeter le reste de mon ruban de bougie. super bougie goût sapin alors voilà. Et voilà alors normalement autant que possible je vais essayer de mettre les euh, l'aspect final euh, avant la base notamment bah s'il y a des décos comme ça ou des attaches parisiennes il y a intérêt mais euh, là le chipboard je le mettrai après parce que c'est pas toujours évident de venir appuyer correctement quand euh, quand on a des choses en volume donc là j'ai quelque chose de très plat il y a deux couches de papier c'est tout. mais euh, le, le le petit morceau de, de chipboard, c'est du carton, donc c'est assez épais, je vous montrerai hein, sur le, la carte finie. Et là par contre, je vais quand même utiliser le, la technique de placement, parce qu'on a quand même... Euh, je suis ricrac. Hein. C'est pareil, venir couper après, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup moins risqué. Mais bon, des fois on n'a pas envie de tout, tout planifier, et puis des fois... Bah, il n'y a pas assez de papier. Voilà. Donc je vérifie le sens dans lequel se plie ma carte. Je commence à me positionner. Je me sers beaucoup de la sensation des doigts pour venir me positionner correctement. Je, je sais que je suis un peu décalée sur le côté, je vais recouper la carte. Mais là, c'est vrai, je me suis beaucoup centrée sur euh, là, il faut pas. Parce que là, on peut pas recouper, c'est le côté où il euh, où y a la la, la la partie qui se plie. Donc on peut pas venir recouper ici. Et pareil, si on recoupe des toutes petites parties comme ça, faut vraiment être sûr de son massico. Et ici, il faut absolument pas venir euh, couper le, le ruban. Bon, en gros, là je conseille pas de, de faire Faire ce que je suis en train de faire au niveau de la coupe mais euh, voilà je savais que ça passerait il y a eu euh, un tout petit bout de papier et euh, ça n'a pas euh, entamé le ruban mais c'était risqué <rire> donc c'est pas forcément une bonne idée donc voilà ce que ça donne pour l'instant et effectivement on voit bien qu'il manque un petit machin quelque part là euh, un petit nœud, un strass, quelque chose <rire> il manque un truc <rire> et je vais venir positionner le lave, donc c'est de l'autocollant. Et il euh, y a quand même de l'épaisseur. voilà. Puis comme ça, je, je, quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah, c'est marrant, on dirait qu'il regarde le, le petit truc et je vais le positionner assez haut. Assez fixe, que, que ça déporte sur la partie brune mais comme il y a une enveloppe euh, vraiment de la bonne taille il faut pas que ça dépasse de la carte donc voilà euh, la carte finie c'est marqué l'oeuvre hein, c'est à l'envers on a un, un côté miroir euh. voilà et bah j'espère que ça vous a plu et puis euh, bah créez bien amusez vous bien et c'est pas, pas parfait <rire> au revoir